les filles, je suis super contente de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'en fait, on vient de rentrer hier soir les nouveaux produits, donc pour celles qui me suivent sur Facebook, vous êtes sans doute déjà au courant, mais pour celles qui ne me suivent que sur YouTube, eh bien, je vous fais une vidéo pour tout vous expliquer dans cette vidéo. Si vous ne me suivez pas encore, euh, ben, abonnez-vous simplement à la chaîne, je vais vous faire plein de vidéos dans les prochains temps. D'ailleurs, vous voyez peut-être que la qualité de la vidéo est meilleure, j'ai investi dans, dans pas mal de matériel. Euh, donc voilà, si vous voulez me suivre, n'oubliez pas de vous abonner et puis donc il y aura des vidéos de, très prochainement d'ongles pour les débutantes. Donc si vous êtes débutante dans la prothésie ongulaire ou simplement même que vous voulez vous faire les ongles à vous-même, ben voilà, abonnez-vous parce qu'il y aura plein de vidéos pour vous dans les prochains temps. Donc je vous parle tout de suite des nouveaux euh, produits, des nouveaux gels que je viens de sortir. Alors quel est l'intérêt de travailler avec ces gels-là Et bien tout simplement, ce sont des gels qui sont hypoalères, qui sont véganes, qui sont non testés sur les animaux, qui sèchent ultra rapidement, en 90 secondes, donc c'est fini l'attente interminable de 5 minutes dans la lampe pour qu'il soit bien sec. Tous les produits, en général, sont trois en un. 3 en 1, ça veut dire que vous allez gagner énormément de temps. La gamme a été simplifiée au minimum du minimum. Parce que, je ne sais pas vous, mais des fois, quand je vais sur d'autres sites de, de produits angulaires, il y a trois gammes différentes dans chaque gamme. Il y a 40 produits différents. Et honnêtement, en tant que débutante, je me demande comment est-ce qu'on arrive à s'en sortir avec tout ça. Avec le primer, le nail prep, toutes ces choses. Là, il n'y en a plus. On supprime des étapes. Et vous allez gagner du temps, c'est-à-dire qu'au lieu de passer trois heures sur une pause, vous pourrez la faire en une heure et demie. D'ailleurs, je vous ai fait un live sur le sujet. Si vous voulez aller voir cette vidéo, donc assez complète, où je vous explique tout ça, où je vous présente même les nouveaux produits. Je les avais pas encore, j'avais juste des échantillons. Et donc, euh, voilà, vous pourrez voir comment ça fonctionne et comment gagner du temps sur vos pauses. Ensuite... Pourquoi est-ce que vous devriez investir dans des produits qui sont plus haut de gamme que des produits bas de gamme Alors, c'est très tentant de se dire « je vais acheter des produits à 4-5 euros et puis je vais me faire une meilleure marge ». Mettez-vous juste dans la situation. Vous achetez des produits bas de gamme, puisque à ce prix-là, on ne peut pas avoir des produits bas de gamme, il hein, ne faut pas rêver. Donc, vous achetez des produits bas de gamme. C'est comme acheter par exemple un vêtement bas de gamme, ça revient au même. Vous allez le porter, vous allez le mettre trois fois en machine, vous pourrez le jeter et racheter un nouveau. Là, en fait, c'est un peu le même principe. C'est qu'en en fait, en utilisant des produits bas de gamme, ben, vos clientes vont avoir des poses qui vont moins bien tenir. Vous allez mettre peut-être plus de temps à travailler les produits. Euh, le produit va sans doute beaucoup chauffer dans la machine. Là, avec les nouveaux produits, ça, c'est génial parce qu'en fait, les produits ne chauffent pas dans la machine ou alors vraiment extrêmement peu. Et donc, ça, c'est vraiment... Euh, mais pour la cliente, c'est royal, quoi et donc du coup, on revient à notre situation. Imaginez donc les produits chauffent la cliente. Bah, forcément, euh, voilà, elle va pas être très à l'aise avec tout ça. Les produits, ben, bah, vont pas forcément bien tenir sur les ongles. Donc, euh, elle va revenir très régulièrement avec des ongles cassés que vous devrez réparer. Moi personnellement, je ne faisais pas payer les réparations. Donc à chaque fois, ça me ça me prenait une demi-heure pour faire les réparations. Au bout d'une semaine, deux semaines, quand j'utilisais des produits bas de gamme, à mes tout débuts bien sûr. Hein. Euh, donc du coup c'est du temps perdu, le temps c'est de l'argent et en plus de ça, ben les poses vous n'allez pas pouvoir demander extrêmement cher pour vos poses puisqu'elles ne tiennent pas, puisqu'elles ne sont pas de très bonne qualité donc forcément vous allez demander peut-être 25-30 euros pour une pose alors que si vous utilisez du vraiment très très bon gel qui va tenir pendant 4 semaines au moins et eh bien, vous pourrez euh, faire des prestations beaucoup plus haut de gamme. En plus de ça, si vous communiquez sur le fait que ce sont des produits vegan, que ce sont des produits hypoallergéniques et qu'en plus de ça, ce gel-là que vous utilisez participe à la reforestation, donc grâce à vous et grâce à votre client. Donc, vous pourrez lui dire, hein, grâce à vous, et eh bien, euh, voilà, il y a des arbres qui sont replantés à travers le monde, grâce à vous, ben voilà, on, on participe à l'avenir de nos enfants. Et ça, mais c'est ultra puissant. Imaginez pouvoir euh, déjà dire ça rien qu'à vos clients, pouvoir sur euh, votre page Facebook ou, ou peu importe, annoncer ben je euh, prends l'initiative de participer à une action euh, mondiale donc pour la reforestation grâce aux produits que j'utilise. J'ai décidé de n'utiliser que des très bons produits puisque je veux le meilleur pour mes clientes euh, et, euh, et voilà, et vous allez être payé au juste prix. Et vous savez quelle est la différence sur une pause entre un gel très bas de gamme et un gel haut de gamme? Eh ben, c'est environ 2 euros. Est-ce que vous pensez que si vous augmentez vos tarifs de 2 euros ou même de 5 euros, mais que vous dites à votre cliente ou que vous voilà, que vous fassiez connaître sur Facebook en disant « moi, je m'engage pour la planète, moi, je décide d'utiliser les meilleurs produits pour mes clientes », est-ce que vous pensez que votre cliente sera prête à mettre 2 euros ou même 5 euros de plus sur sa pose, Surtout si sa pose va tenir mieux, si ça, elle ne va pas chauffer, si l'expérience cliente va être mieux. Imaginez, mettez-vous à la place de la cliente. Est-ce que vous ne vous sentirez pas plus en confiance avec une personne comme ça qui s'investit, qui s'engage. Et voilà, pensez aussi à l'avenir de la planète. Est-ce que pour vous, ça vous tient à cœur Oui ou non Mais voilà, pour nous, c'est super important. On a voulu des produits véganes. Vegan, ça veut dire qu'ils ne contiennent pas de traces animales parce que certains colorants dans certains produits euh, proviennent d'animaux. Par exemple, le, la couleur rouge peut de cochny cochny c'est des micro euh, araignées qu'on va écraser en fait pour pouvoir faire de la couleur donc nous c'est pas du tout ce qu'on voulait et on voulait vraiment aussi que les produits soient non testés sur les animaux encore une fois ça va dans cette démarche là et euh, dans l'avenir on s'engagera encore davantage pour euh, créer des écoles euh, dans les pays défavorisés et des orphelinats donc en fait plus vous participez à une marque engagée et plus vous-même vous participez et plus vous-même vous -même vous engagez. Donc voilà, il y a vraiment que des intérêts à travailler avec euh, ben, ces produits. Surtout que, comme je vous ai dit, vous allez travailler plus rapidement avec des produits plus sûrs. Ce sera aussi meilleur pour votre santé parce qu'il faut bien aussi euh, vous dire que travailler avec des produits bas de gamme, ben ça atterrit directement dans vos poumons. Hein. Parce que même si vous avez un masque, même si vous avez une aspiration, il y a toujours une partie de la poussière que vous respirez. Donc, Est-ce que vous avez envie de ça pour vous donc il faut aussi au bout d'un moment se poser la question, est-ce que j'ai envie d'avoir vraiment tellement de produits chimiques en moi ou pas Voilà posez vous cette question, il y a aussi le problème des allergies au niveau des mains j'ai vu combien de personnes devoir renoncer à ce métier parce qu'elles développaient des allergies et qu'après ben voilà, dès qu'elles touchaient de l'acrylique ou du gel avec acide, ben voilà, tout de suite elles avaient des réactions, donc elles ont dû faire un autre métier, posez vous la question, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie pour vous, je pense pas, donc voilà je pense que vraiment il n'y a, a que des avantages comme je vous ai dit, il y a besoin peut-être que de trois produits dans une pause, un gel de de base un gel qui va faire à la fois rallongement construction et camouflage donc les trois en un et euh, ensuite juste vous pourrez utiliser les couleurs freedom qui sont également trois en un donc qui contiennent la base la couleur et la finition c'est à dire que rien que quand mettant la couleur vous avez déjà la finition inclus plus besoin de passer le cleaner parce que le gel est super super brillant à la fin euh, donc là je vous parle des couleurs freedom hein des vernis semi permanents et donc ils ont une tenue extrêmement longue euh, donc sur euh, sur les peaux gel donc vraiment vous n'avez pas besoin d'avoir peur que les que les vernis décollent ils tiennent super bien même sans finition donc imaginez le gain de temps en plus de ça tous les gels ont été renforcés à la fibre de verre pour pouvoir les travailler encore plus finement pour qu'ils tiennent encore mieux ils sont à la fois semi épais et auto égalisants. donc vraiment j'ai essayé de tenir compte de tout ce que vous vous vouliez et moi je me suis mis à la place de quelqu'un euh, voilà qui voudrait le produit idéal donc je me suis vraiment dit voilà je me suis mis une une checklist assez importante de choses que je voulais donc déjà qui sèche très rapidement euh, qui est qui est une super couleur parce que moi, pour les make-up, je veux vraiment une super couleur. Donc là, elle est super naturelle. Je vous dis des, des produits qui pouvaient être également très flexibles. Donc, j'ai fait un produit qui va être donc le Easy Flex, qui est génial pour les personnes à, avec des ongles à problème. Les personnes qui ont les ongles gras, les ongles fins, euh, les ongles rongés, les ongles abîmés. Donc là, le Easy Flex, il est vraiment génial pour ça parce qu'il est très flexible. Il a une couleur rosée transparente aussi qui est très sympa. Mais euh, vraiment, il faudra le combiner donc avec euh, un gel euh, plus de camouflage si vous voulez vraiment camoufler la plaque. Et ensuite, je vous ai également fait des produits spécial Baby Boomer. Donc, celles qui ont du mal à faire le Baby Boomer, ben là, il y a deux gels. Donc, un gel qui va être blanc laiteux et un gel donc qui va être plus rosé et qui vont super bien se travailler ensemble pour que vous puissiez réussir à coup sûr ben, vos Baby Boomer et vos French en reverse très naturels. Donc voilà, j'espère vraiment que euh, que ça vous a plu cette vidéo. Je la voulais pas trop trop longue. J'espère que vous avez pris conscience qu'en fait, euh, vous pouvez radicalement changer les choses. Donc non seulement pour vous, mais pour la planète également. Et j'aimerais juste que vous vous imaginiez maintenant travailler avec ces bons produits. Déjà vous, vous allez vous sentir plus professionnel et en plus de ça, ben, vous allez travailler plus rapidement vos clientes vont être contentes. qui dit cliente contente dit fidélisation mais également parrainage c'est à dire que vous allez avoir vos clientes qui parrainent d'autres personnes et ça va très très très vite moi mes élèves qui travaillent avec ces produits là ben moi j'ai surtout des, des retours de mes élèves, hein, des autres personnes un petit peu moins mais ils me disent à chaque fois mais Nathalie c'est incroyable, depuis que je travaille avec tes produits, non seulement ben, j'ai plus de casse, ils tiennent super bien ils tiennent beaucoup plus longtemps et surtout les clientes viennent et euh, m'envoient plein de monde, j'ai quasiment pas fait de publicité, j'ai juste mis un ou deux posts sur Facebook et en fait j'ai énormément de personnes qui viennent par rapport à ça, donc c'est juste incroyable ce qui se passe donc, et en plus de ça vous faites du bien à votre santé à la santé de vos clientes vous, euh, vous vous prévenez, enfin voilà, il y a la prévention au niveau des allergies et euh, donc bien sûr pour la reforestation et bientôt pour les autres actions humanitaires que nous allons mettre en place tout ça on peut le faire grâce à vous et encore une fois un énorme merci parce que depuis hier soir c'est vraiment la folie depuis qu'on a lancé ces produits c'est quelque chose de dingue donc je pense qu'on va être en rupture de stock finalement peut-être dans la semaine donc si vous voulez vous aussi ces produits là et eh bien, euh, voilà, c'est le moment. Là, je vais euh, donc vous avez déjà accès à une formation offerte gratuite euh, où je vous explique donc comment utiliser les produits. Alors, c'était sur ma sur mon ancienne gamme de produits. Je vais vous refaire alors laissez-moi juste un peu de temps hein, parce que en fait j'ai fait plein plein de changements à mes formations professionnelles aussi, j'ai rajouté plein plein plein de choses, des évaluations des, des choses vraiment très très carrées bientôt vous aurez aussi la possibilité euh, de faire des formations à la fois à distance et en centre en ultra intensif, donc tout ça je vous en parle dans une prochaine vidéo donc qui va arriver très très vite euh, c'était pas le sujet de cette vidéo et je veux pas que la vidéo dure trop longtemps mais euh, voilà, donc si euh, si vous voulez travailler avec ces produits je voulais vous dire que très prochainement je vous ferai des vidéos sur cette chaîne et je vous offrirai une petite, vie, euh, une petite formation gratuite sur ces produits là et en plus de ça ben, vous avez toujours le challenge de 7 jours donc vous retrouvez tout juste sous cette vidéo et vous avez surtout la conférence nouvelle vie, euh, si vous ne l'avez pas encore vue c'est le moment de la visionner euh, vraiment ça va vous apprendre énormément de choses sur le métier je sais pas si vous entendez mes chats, ils font les fous depuis ce matin, euh, donc Vraiment, cette conférence est ultra complète si vous vous démarrez dans le métier et même si vous êtes déjà dans le métier parce que, en fait, ça va changer énormément de choses au niveau de votre état d'esprit. Je vais vous expliquer, en fait, comment ne plus du tout avoir peur de la concurrence et comment vous créer vraiment quelque chose d'unique, une proposition unique. Et c'est ce qui va faire de vous vraiment une professionnelle qu'on aura envie de venir voir. Vous allez pouvoir faire en fait des poses de type Instagram, vraiment des choses qui marquent, des choses qu'on qu a envie d'avoir sur soi-même et je vous explique donc tout ça dans la conférence donc comment faire, comment payer le moins de charges possible, enfin vraiment cette conférence est ultra complète si vous ne l'avez pas encore vue, c'est le moment d'y assister, donc regardez juste sous cette vidéo faites dérouler la barre d'infos et en fait vous allez retrouver tous les liens vers euh, les formations gratuites, vers euh, voilà, je vous donne énormément de choses parce que je suis comme ça, je suis généreuse, j'aime donner énormément et si après, vous voyez que vous accrochez avec moi, avec ma manière d'enseigner les choses, eh bien, vous pourrez me rejoindre dans la formation professionnelle, si vous voulez en faire votre métier. Et il y a déjà, ben, vous pouvez voir les témoignages, hein. il y a des dizaines d'élèves, donc, euh, qui ont ouvert leur entreprise, qui tournent hyper bien maintenant, et, euh, et voilà, qui adorent, quoi, qui ont juste changé de vie. Et moi, quand j'ai fait des témoignages avec des filles, bon, ça, je ne l'ai pas mis dans les témoignages, mais quand après, elles m'ont dit, mais Nathalie, tu sais... Avant cette formation, avant de te connaître, j'ai failli me suicider. Et là, tu as changé ma vie. Mais je me dis, mais waouh, mais en fait, c'est pour ça que je le fais. C'est juste incroyable. Je me dis, mais je change des vies. Et c'est mon moteur, en fait. Je me dis, mais pour rien au monde, j'échangerai je, je, ma place. J'irai ailleurs, je ferai autre chose. Tout simplement parce que je me dis c'est extraordinaire. Non seulement je change les vies, mais en plus grâce à vous, et eh bien j'ai pu mettre en place ben, ces produits. Et grâce à vous, en fait, on va changer le monde ensemble. Donc si c'est ce que vous voulez faire, si vraiment vous vous sentez touché, euh, si vous sentez que vous adhérez à ça, peut-être pas du tout, mais peut-être que oui. Et si c'est le cas, si vous adhérez à ça, et eh bien posez-vous la question, est-ce que je suis pas prête à à mettre un petit peu plus cher dans mon gel alors qu'il sera forcément bah voilà il sera rentabilisé en une seule pause est ce que vous êtes prêts à faire ce, ce petit effort là parce que vraiment moi j'ai fait le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu parce que je pense pas qu'actuellement sur le marché il y ait des meilleurs produits. Donc vraiment si vous avez envie de travailler avec des produits au top du top, vraiment le, le plus naturel possible, bah c'est le moment. Voilà, donc n'hésitez pas, le lien est sous cette vidéo pour arriver donc sur le site, le site c'est www.iornels-international.com ou .fr, donc il y a les deux sites. De toute façon, quand vous allez dans la boutique, vous allez arriver sur le point .fr. Et là, vous allez voir différentes euh, catégories. Donc, c'est dans euh, gel euh, pro ou gel UV ou gel... Enfin, voilà, dans, dans les gels, en tout cas. Et euh, vous allez retrouver donc tous les nouveaux produits avec une petite bannière nouveau. Donc, vous ne pourrez pas vous tromper. Il, y a, il me reste encore un petit peu de stock des anciens gels qui étaient déjà très, très bien. Mais qui avaient plus d'inconvénients. Certains chauffaient un petit peu. Certains... Euh, mettaient un peu plus de temps à, à sécher ils n'étaient pas renforcés à la fibre de verre enfin voilà, il y avait différentes choses qui m'embêtaient un petit peu, donc j'ai changé de fournisseur, on a travaillé ensemble très très dur pour euh, monter cette nouvelle gamme de produits et donc euh, du coup voilà, maintenant ils sont accessibles c'est le moment, c'est la folie depuis hier soir, ils partent euh, de manière incroyable, <rire> je crois que j'ai fait plus de chiffres d'affaires hier soir qu'en un mois, donc vous imaginez, les stocks sont vraiment ultra limités parce qu'on voulait vraiment voir si les produits... Euh, trouver un, un vrai public et visiblement c'est le cas. Euh, je pense que vous avez bien compris la nécessité maintenant de faire bouger les choses et de s'engager et surtout d'offrir de, de, le meilleur à ses clients parce que c'est comme ça que vous allez réussir. Donc voilà, j'arrête de parler, je suis désolée, je n'arrive pas à faire court. Je vous dis un énorme merci d'avoir regardé cette vidéo et à très très vite sur la chaîne. A bientôt